Donc dans, dans ce cours, on, est, on va être assez protocolaire. Donc on va, je vais vous parler surtout donc d des réseaux locaux. Donc on va voir ce que c'est. Et comment ces, ces réseaux locaux sont, se sont étendus et ces technologies, on ne les retrouve pas simplement en local, mais on peut le retrouver partout et comment donc la, pour prendre un terme technique, la scalabilité du, du réseau a augmenté. Donc, c'est euh, ce cours. Alors, ce que j'essaye de faire depuis l'année dernière, c'est d'enregistrer le cours. Donc, normalement, mon Mac est en train de, de l'enregistrer. Et euh, sous quelques temps, vous aurez donc un, un enregistrement du cours Je suis à l'adresse suivante. Hein, vous avez ça sur le, euh, sur le transparent. Donc, cours.toutin. Et euh, donc. Donc, vous pouvez accéder aux vidéos, à des exercices, et puis en même temps, comme c'est format blog, vous pouvez aussi mettre des commentaires, soit sur le cours en disant ça, on n'a pas compris, ça, c'est bien, ou euh, au niveau des exercices, vous avez les, les corrigés, et vous pouvez aussi commenter les, les corrigés. Donc, euh, voilà pour le, un peu l'organisation. Donc, le, le cours en lui-même. Eh bien, après une introduction, on va se rappeler euh, ce que vous avez vu l'année dernière en, en tronc commun par rapport au modèle de référence euh, de l'OSI à, à cette couche. Eh bien, on va voir nous, où on se place dans, dans ce modèle OSI et pourquoi on est obligé de, de le modifier. Ensuite, une fois que, que l'on aura vu ça, eh bien, on fera un petit passage donc, sur la classification des réseaux. Et donc on verra plusieurs méthodes pour, pour les classifier suivant différents critères. Et puis on rentrera dans le vif du sujet en étudiant l'architecture I3E, qui est l'architecture de référence dès qu'on parle de, de réseau local, et donc qui est une amélioration du, du modèle OSI. Ensuite on rentrera dans des aspects plus protocolaires, donc, dans un premier temps, on reviendra historiquement à un protocole qui s'appelle Aloha, qui n'est pas réellement utilisé dans, dans, les, dans les technologies de réseau local que l'on va voir, mais qui sera euh, la base à peu près tout et nous donnera une référence. Ensuite, on étudiera en détail Ethernet. Donc, on verra euh, l'évolution d'Ethernet. C'est un protocole très ancien, Ethernet, qui a été, fait en, qui a été conçu dans les années 76, et qui est toujours euh, utilisé, mais évidemment il y a pas mal de choses qui ont changé depuis 76. Et donc on, on verra cette évolution. Ensuite, euh, je parlerai de 802.11, donc du Wi-Fi. On verra comment ça marche. Et ensuite donc on montrera dans les couches et on verra comment adapter, comment passer du, du niveau 2, donc les réseaux locaux, vers le niveau 3 IP. Et on verra que bon c'est pas si évident que ça, et on se retrouve avec des empilements euh, des protocolaires assez, euh, assez baroques. Donc, en particulier, <coughs> captuation et les SNAP que l'on retrouve à peu près partout, mais on verra ce que, ce que ça veut dire. Et enfin, la, la troisième partie du cours sera consacrée à l'interconnexion des, des réseaux locaux. Donc, on va s'intéresser aux techniques de pontage, bridging en, en anglais. Et donc, euh, vous, on verra donc la technique actuellement utilisée, qui est le spanning tree. Et on verra ensuite comment améliorer euh, le fonctionnement des, des réseaux locaux, en particulier avec l'introduction de, de VLAN. Et comment ces concepts de, de pontage et de VLAN permettent maintenant de créer des réseaux sur des plus grandes étendues. Donc, par exemple, à l'échelon d'une ville, pour collecter l'information et c'est ce qu'on appelle donc, euh, les réseaux métropolitains. Donc voilà le temps du cours. Alors ce que je vais vous dire euh, au niveau du, du blog, si vous allez donc, sur le, le site web, vous avez accès à ces transparents en couleur, donc ça peut aider parfois parce que l'impression noir et blanc ne permet pas de voir tous les détails, et vous avez aussi ma version, donc celle que je vous projette, où vous allez avoir donc, toutes les animations qui sont développées, et aussi... Les, euh, les réponses aux questions que vous avez dans le cours. Par contre, votre version imprimée contient donc des, des commentaires, des, des slides. Donc, ça ne vous empêche pas de prendre des notes, mais euh, vous avez comme ça un texte un peu plus écrit. Donc, on commence par euh, l'introduction, ce qui est logique. Et donc, on va on va voir, donc, on va revoir ce, ce modèle OSI. Donc, je vais vous le rappeler dans, dans les grandes lignes. Donc, l'année dernière, vous avez vu en détail comment, comment ça marchait. Et donc, je vous rappelle rapidement qu'on bas, on se base sur un réseau maillé. Un réseau maillé, ça veut dire qu'il est composé de, de liaisons point à point et on relie certains, euh, certains nœuds avec une liaison point à point et d'autres ne, ne sont pas reliés. Donc, on a ce graphe, et le but, donc, c'est d'arriver à faire communiquer deux équipements qui sont connectés à ce graphe et qu'ils puissent se connecter. Donc, on avait, vous avez vu la notion de protocole, etc., je ne rentre pas dans ces détails, mais par contre, on avait vu qu'on avait un modèle de référence, alors qui ne veut absolument pas dire qu'on implémente de cette manière-là, mais qui donne plutôt un positionnement dans le réseau, et quand on dit qu'un protocole, par exemple, est de niveau 2, eh bien, on associe un certain nombre de propriétés à un protocole au niveau 2. En gros, si on prend le modèle OSI, ça veut dire qu'on n'a pas de problème d'adressage et que l'on a donc un, un protocole tout scalable, mais qui permet donc d'assurer une communication de manière locale, et c'est ce que l'on a ici, puisqu'on a une, une liaison point à point avec nœuds, Donc, on ne peut pas aller plus loin. Donc, si on prend le, le modèle ici, donc au niveau de la, la couche physique, on a donc, nos liens qui sont composés de, de différentes technologies. Donc on peut avoir du cuivre, de l'optique, euh, des liens radio. Et donc ce qu'on va faire au niveau physique, c'est pouvoir trouver une modulation qui va permettre de transporter des zéros et des 1 sur un support physique. Ensuite, le problème, c'est que cette modulation où le support physique n'est pas parfait et des fois on a des erreurs d'interprétation et un signal qu'on avait envoyé comme étant un 1 peut être compris à l'autre bout comme étant un 0 et donc on a des, euh, des erreurs de, de transmission. Donc, le but de la couche réseau data link, euh, la couche liaison pardon, data link, c'est de rajouter un protocole qui va fiabiliser le transfert d'informations d'un point à un autre. Donc on a différentes techniques pour le faire. Donc, La technique que vous avez surtout vu l'année dernière en, en ton commun, c'était donc des mécanismes d'ARQ, c'est-à-dire je détecte une erreur grâce à un CRC et je demande la retransmission de l'information. Soit avec des protocoles simplistes, genre Send and Wait, soit par exemple avec le protocole HDLC qui permet des anticipations externes. Donc, ça c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Vous avez des possibilités de faire du forward et error code, c'est-à-dire que l'on va rajouter des codes correcteurs d'erreurs, et de cette manière-là, on va euh, donc euh, corriger des erreurs, on n'a pas besoin de retransmettre. Vous avez d'autres protocoles qui sont des protocoles hybrides, dans lesquels vous allez transmettre les données avec un CRC. Et si vous détectez une erreur, au lieu de retransmettre la séquence, eh bien on va transmettre des codes correcteurs d'erreur qui vont permettre de corriger l'erreur. Donc vous avez plein de technologies qui permettent de faire ça. Mais ce qui fait qu'au-dessus de la, de la couche liaison, eh bien on est capable de transmettre de l'information sans erreur. Donc un protocole... Une des conséquences d'un protocole, c'est de nous transformer la, la voie de communication. Et là, donc, on a maintenant un canal de communication qui est sans erreur d'un point à un autre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, là, on ne va pas très loin. On reste sur notre liaison. Donc maintenant, on veut sauter de nœud en nœud pour arriver vers une destination. Donc on arrive au, à la couche réseau. Donc, la couche réseau va, dans le modèle OSI, nous demander d'introduire des adresses. Parce que là, au niveau des point à point, on n'avait pas de problème d'adressage. On était vraiment sur une liaison. Quand j'envoie des données sur un câble, ça va à l'autre bout. Et quand ça revient, et quand je reçois des données, je sais que ça vient de, de l'autre bout. Donc là, il n'y a, a pas vraiment de problème. Par contre, au niveau réseau, quand je reçois des données, ça peut venir de n'importe où sur la Terre et donc je suis obligé d'identifier d'où ça vient. De même, quand j'envoie des données, je dois dire au réseau où il doit envoyer ces données. Donc on va introduire une notion d'adressage, et grâce à cette notion d'adressage, eh le message que j'envoie pourra être analysé par un nœud pour trouver une interface de sortie, l'envoyer à un autre nœud, ainsi de suite, jusqu'à on se rapproche progressivement de, de la destination, et on arrive finalement à la destination. Donc ça c'est le modèle, on ne va pas rentrer dans, dans le détail du, du fonctionnement de ce protocole. Vous verrez plutôt dans le module REST 302, donc un exemple de couche 3, donc euh, la couche IP, et vous verrez comment on doit structurer l'adressage, comment on doit configurer donc, les éléments intermédiaires qu'on appelle des routeurs, pour pouvoir acheminer l'information vers, euh, vers la destination. Donc ça c'est la couche 3, la couche transport permet de corriger les erreurs introduites par deux réseaux. Par exemple, dans IP, c'est un déséquencement possible de l'information. C'est-à-dire que j'envoie des données, les données 1, 2, 3, et le récepteur reçoit 1, 3, 2. Et donc le récepteur devra remettre le flux dans l'ordre. Ou on peut aussi perdre des données, parce que par exemple, on a un élément qui est congestionné. Donc, vous avez plusieurs flots, plusieurs euh, paquets qui arrivent vers un équipement. Par exemple, là, vous avez la machine 1, le, le nœud 1 qui envoie vers le nœud 2, le nœud 4 qui envoie vers le nœud 2, et on doit envoyer ça vers le nœud 7. Donc, il y a plus de trafic entrant que de trafic sortant. Donc, ça veut dire que l'on va saturer les, les routeurs, on va perdre des paquets, et donc, on est obligé de redemander la retransmission des paquets perdus. Et on doit aussi éviter ces saturations. Parce que redemander, renvoyer la trans des, des paquets, ça veut dire perdre du temps. Donc on va avoir aussi des mécanismes de contrôle de flux qui vont permettre de, de, de dire à la station diminue <coughs> du débit parce qu'il y a un élément congestionné dans le reste. Donc vous verrez ça donc ce fonctionnement-là dans, dans le cours REST60. Alors après, on a trois couches qui nous intéressent beaucoup moins, et qui étaient dans le modèle OSI, C'est la couche session, présentation et application. Donc, session, bah, on ne sait pas trop à quoi ça sert dans, dans les réseaux actuels. C'était beaucoup plus orienté quand on avait un réseau en dessous qui était en mode connecté. Quand on est sur IP, cette euh, fonction n'est pas très utile. Donc on va la, la balayer. Vous avez la couche présentation, qui est euh, importante, parce que Jusqu'à présent, tout ce qu'on a construit, c'est un moyen fiable de transporter une information binaire d'un point à un autre du réseau. Or, avoir une information binaire, ça ne suffit pas, parce que les machines peuvent interpréter de manière différente cette information binaire. Donc on est obligé de trouver des codages universels qui permettent aux machines d'échanger de l'information suivant un format universel et de ce format universel, revenir vers une représentation locale des données. Donc ça, c'est le rôle de la couche présentation, avec des protocoles comme XML, par exemple, à l'heure actuelle, qui vous permettent, en ASCII, de représenter une structure de données et de l'envoyer sur le réseau. De l'autre côté, on est capable de comprendre cet ASCII et de le refaire en présentation, de le retraduire en représentation locale. Et enfin, là, vous avez les protocoles applicatifs, hein, comme le web, le les transferts de fichiers, les interrogations de bases de données, etc. qui vont se baser sur tous ces piles protocolaires pour fonctionner et échanger de manière fiable les informations d'un point à l'autre du reste. Donc ça, c'est Modalosi. Alors, il est bien, ça fait des années qu'on en parle, qu'on le présente en cours, donc il a un certain intérêt, je vous dis, c'est pas de l'implémentation, c'est vraiment... Simplement définir un langage commun et des fonctions communes à, à chacune des cas. Par contre, il y a un gros défaut. Il se base sur des liaisons point à point. Donc au niveau de mes liaisons entre deux, ici, je suis sur un fil. Donc, je vous ai dit c'était bien, ça nous simplifiait énormément la vie, on n'avait pas besoin d'adresse, on n'avait aucun problème. On pouvait émettre quand on voulait. Parce que généralement, quand on représente un câble ici, en fait, il s'agit d'une liaison bidirectionnelle. Un peut parler avec deux, et deux peut parler en même temps avec un. Donc ici, on n'a vraiment aucun problème. Ça, on a, le seul problème que l'on a, c'est la correction d'erreur si on a des, des perturbations. Alors en fait, si on regarde les réseaux locaux, on va avoir le problème complètement inverse. C'est-à-dire qu'un réseau local, ça va être des réseaux relativement protégés. Donc le taux d'erreur est faible. Donc on n'a pas besoin de mettre en place une mécanique, un mécanisme assez lourd pour corriger les erreurs, parce qu'il n'y en a presque pas. Donc ce pas un problème. On peut laisser ça aux couches hautes, par exemple à TCP dans le monde IP pour corriger les erreurs, et parce que c'est pas la peine de, de le faire trop bas. Il y en a très peu. Par contre, le problème, c'est qu'on va se retrouver sur des topologies, des types de réseaux qui sont partagés. Ça veut dire que vous avez, quand un équipement émet, eh plusieurs le reçoivent le signal. Donc ça, ça change un peu la donne par rapport à une liaison point à point, parce que dans ce cas-là, on va être obligé d'introduire des fonctionnalités qui sont absentes du modèle OZI. En particulier, donc on a besoin d'adresses. Parce que quand j'émets, je dois dire eh bien, qui va eh recevoir le message. Donc Ici, oui, je vous ai présenté euh, deux topologies. Donc vous avez évidemment un environnement où la diffusion <coughs> est naturelle, c'est de la radio. Quand j'émets un message, eh bien, tout récepteur qui est basé sur cette fréquence et ce codage va le recevoir. Et l'autre support, c'est ce qu'on avait dans les vieilles technologies Ethernet, c'est-à-dire vous avez un câble qui va d'équipement en équipement, et quand vous émettez ce, ce signal sur, sur le câble, et eh bien tout le monde reçoit le signal. Alors ce qu'on verra dans, dans la suite du cours, c'est qu'on n'a on plus en Ethernet ce genre de topologie, mais vous le retrouvez quand même dans certaines technologies, par exemple, qu'on appelle le Powerline Communication, ou en français, courant porteur en ligne, c'est-à-dire que j'utilise le réseau électrique de ma maison pour transmettre des informations à un autre équipement. Donc là, on se retrouve dans le même cas, d'un bus partagé, c'est le réseau électrique de ma maison, j'envoie des données, et ces données sont reçues par toutes les, tous les modèles PLC que j'ai dans la maison. Donc on va... C'est des technologies très actuelles, aussi bien en radio avec le Wi-Fi, qu'avec le PS. Donc, ce, ce média partagé nous impose <rire> des adresses. Parce que quand j'émets, je dois dire qui reçoit, et quand je reçois quelque chose, je dois savoir qui a émis. Donc on va être obligé de définir un adressage. De même... On va avoir un problème, c'est que tout le monde peut parler n'importe quand. Et si deux équipements parlent en même temps, eh bien on va avoir le signal brouillé parce qu'on va superposer deux signaux et plus personne ne pourra rien comprendre. Alors ce phénomène où on a deux stations, qui, deux équipements ou plus de deux équipements qui parlent en même temps, c'est ce qu'on appelle une collision. Et donc, tout, une grande partie du, du cours, ça va être d'essayer de définir des protocoles qui vont corriger ou éviter le fait d'avoir des collisions. Et donc, ça veut dire que l'on on va, nous, surtout travailler, quand on voit les réseaux locaux, au niveau 1 et 2. Donc la frontière va être assez floue entre niveau 1 et 2. On verra euh, dans Internet où on place euh, les limites. Ça peut être un peu surprenant par moment. Mais en gros, qu'est-ce que l'on va avoir On va avoir une couche liaison qui doit être définie pour prendre en compte donc cette notion d'adressage qu'on n'a pas dans le modèle OSI de base, et en plus définir des protocoles donc qui vont nous éviter ou corriger les collisions. Et ces protocoles, c'est ce qu'on appelle les protocoles MAC pour Media Access Control. Donc c'est un terme MAC qu'on verra souvent. Et donc qui nous définiront avec lesquels on définira donc différents types de protocoles. Enfin, au niveau physique, eh bien évidemment, faut adapter le, le signal binaire, les données binaires, à la modulation, et on va avoir des types de modulation de plus en plus sophistiqués dans, dans ces types de réseaux. Donc on rentrera pas trop en détail dans, dans le cours sur les modulations parce que vous avez des experts à, à Télécom Bretagne. Qui Faire des cours meilleurs que les miens sur, sur ces données, mais je vous donnerai quelques <coughs> mots de vocabulaire qui permettront de faire le lien avec d'autres cours. Donc, nous, dans REST 301, on va se focaliser sur liaison et un peu physique. En REST 302, vous verrez plutôt transport et réseau. Donc, IP et au niveau transport, UDP et TCP, donc deux protocoles, trois protocoles du monde interne. Alors, donc ça c'est ce que, que je viens de dire à peu près, donc on va passer. Avant de regarder plus en détail le modèle I3E, je vous propose de, de faire une petite classification et d'essayer de voir comment on peut classer donc les différentes catégories de réseaux. Donc dans mon cours, je parle de réseaux locaux, mais qu'est-ce qu'on entend par, par réseau local Alors, on va pouvoir aussi que ça a évolué dans le temps. Donc la notion des, de réseau local, à l'origine, c'était des réseaux assez grands. C'est-à-dire qu'on avait un mètre, un mètre entre deux équipements, donc ça, c'est le cas dégénéré où vous prenez deux stations et vous utilisez un réseau local pour, euh, pour les interconnecter. Mais la distance maximum était jusqu'à 2 ,5 km. Donc on verra dans les anciennes technologies d'Ethernet, les premières, on pouvait monter jusqu'à cette distance. Ce qui est intéressant de voir dans le temps, c'est que qu'on garde le cas d'un mètre entre deux équipements, et on peut avoir jusqu'à maintenant 100 mètres. Donc on a une réduction de la taille, de la superficie du, euh, du réseau local, si on regarde son évolution dans le temps. Alors pourquoi ça et bien En particulier parce qu'on a eu pas mal de progrès de l'électronique et on va pouvoir mettre des équipements d'interconnexion pour interconnecter euh, des réseaux entre eux. Et Donc on n'a plus besoin d'avoir un grand câble de 2 km qui parcourt les bâtiments. On va mettre beaucoup plus d'électronique entre les réseaux locaux. Donc l'imitation... En distance. Limitation aussi en nombre d'utilisateurs, ce qui semble logique, c'est-à-dire que l'on a, on avait aussi le cas dégénéré euh, où vous avez deux ordinateurs qui communiquent, donc historiquement on pouvait avoir que deux équipements, mais on pouvait monter jusqu'à 200 équipements sur un réseau local. Donc à ce moment-là les performances euh, commençaient à, à s'écrouler, hein. c'est euh, la notion de scalabilité, c'est-à-dire que quand on a peu d'équipements sur un réseau, ça marche bien. Et quand on augmente le nombre, petit à petit, les performances se dégradent. Donc ça, c'est une limite qu'on aura dans, dans les réseaux locaux. On aura toujours ce problème de scalabilité. Mais on va essayer de repousser les limites dans le temps. Et actuellement, donc, on retrouve maintenant, alors, nous mettons deux utilisateurs. Alors, deux utilisateurs, ça peut être le cas dégénéré. Donc, vous vous mettez sur une table deux PC pour communiquer, mais c'est aussi un cas normal. Et donc, vous verrez que dans la suite du cours, que l'on va se retrouver avec ici un équipement d'interconnexion qu'on appelle un commutateur et votre terminal qui est connecté au commutateur. Et donc, dans ce cas-là, le réseau local va se réduire ou peut se réduire simplement à cette liaison entre vous et le commutateur. Et donc, vous allez avoir autant de réseaux locaux que d'équipements qui vont être connectés à ce à commutateur. Ce donc, c'est un cas non dégénéré, ici, si c'est le cas commun pour les nouvelles technologies de réseau, du moins en filaire. Alors, qui possède le réseau C'est toujours dur de, de dire qui possède le réseau, mais en particulier, c'est l'utilisateur ou euh, le service informatique qui euh, gère le réseau. Le coût, il est nul. Il est nul dans l'utilisation. C'est-à-dire que vous avez payé pour une infrastructure, mais après, que vous transmettiez ou non des données, le coût reste le même. Donc, ça va conduire quand même à des protocoles assez bavards, parce que que l'on émette ou pas des données, eh bien, le, le coût reste le même. Alors, les débits, alors, historiquement, on était entre 3 et 4 mégabits par seconde, et on arrivait péniblement aux 10 mégabits par seconde. Et maintenant, eh bien, les, technologie, les technologies actuelles sont plutôt autour entre le 100 mégabits et le gigabit. Alors, 100 mégabits, c'est le classique en Ethernet. En Wi-Fi, on arrive aussi à monter, on verra que ce sont des chiffres théoriques en Wi-Fi mais on arrive aussi à monter autour de ces distances et en Ethernet. Donc on attend la, la norme, à peu près tous les équipements modernes permettent de monter au, au gigabit par seconde. <cười> taux taux d'erreur relativement bas, Donc, en particulier grâce au progrès que l'on a fait au niveau du traitement du signal, et aussi au fait que les réseaux locaux sont relativement protégés, donc, en particulier les filaires sont relativement protégés et donc vous avez peu d'erreurs. Délai très court pour deux raisons. D'abord, on parcourt très peu de distance, 100 mètres. Donc, on a très peu de propagation. Et puis, aussi, on a peu d'électronique, peu d'interconnexion dans ces cas-là. Et donc, on peut rester dans des valeurs. On travaillera, donc en permanence court dans des unités de données qui seront de l'ordre de la micro alors, les exemples de techno que vous avez, bah, c'est Ethernet en filaire et en radio, c'est euh, Wi-Fi. Donc des choses que, que l'on verra dans, dans la suite du cours. À côté des, des réseaux lo, euh, locaux, donc on peut prendre des réseaux d'accès. Les réseaux d'accès vont permettre de connecter votre réseau local vers l'extérieur. Donc on peut monter euh, là à des distances qui peuvent aller jusqu'à 10 km une centaine d'utilisateurs. Donc, on va avoir un provider qui va généralement gérer euh, ce réseau. Donc, l'idée, c'est de, par exemple, regarder euh, la DSL. C'est un type de, de réseau d'accès. Vous avez un coût qui peut être fonction du débit ou qui peut être forfaitaire. Vous avez des débits qui sont relativement faibles. C'est-à-dire que si on prend la DSL, vous pouvez monter dans de rares cas jusqu'à 20 Mbps un taux d'erreur relativement faible et des temps par contre de parcours qui sont assez surprenamment longs. Donc ici on est lors de la de et si on prend la DSL, et bien ce qui va se passer c'est que l'on va... Donc le problème c'est qu'on va avoir pas mal d'erreurs sur ce type de réseau et donc les erreurs on va essayer de les répartir sur plusieurs trames pour avoir des mécanismes de correction d'erreurs qui vont relativement bien fonctionner. Donc par exemple, dans la DSL, vous allez avoir une première couche qui va entrelacer les paquets. Donc vous allez avoir plusieurs trames qui vont vouloir être transmises. Donc vous mélangez ces trames et ensuite vous l'envoyez sur le réseau. Et donc de cette manière-là, si vous avez une erreur qui survient à un endroit précis, eh bien grâce au mécanisme d'entrelacement, l'erreur va apparaître sur plusieurs trames à des endroits différents. Parce que généralement, une erreur, c'est un parasite, c'est un signal qui va être limité dans le temps. Et donc, en entrelaçant, on arrive à répartir cette erreur sur plusieurs femmes et donc avoir des mécanismes de correction efficaces ou de détection efficace. Le problème, c'est que cet entrelacement va introduire des délais. Et donc, on va se retrouver avec des délais de propagation plus élevés. Alors, le type de technologie, donc, on a la DSL qui est technologie assez courante pour le monde euh, des euh, applications domestiques. Vous avez Wimax max aussi, ou la 3G, qui euh, peut mettre aussi des, des technologies d'accès. Sur lequel on a quand même des... Vous voyez, dans le réseau local, j'étais jusqu'au gigabit par seconde, et là, je suis dans des dizaines de, de mégabits par seconde. Donc là, on a formation d'un goulot d'étranglement. Alors, on a un autre type de réseau donc on reparlera sur la fin, qui, est les, qui sont les réseaux métropolitains. Donc les réseaux métropolitains, <coughs> le but, ça va être de fédérer des réseaux d'accès. Donc nos réseaux d'accès vont couvrir, par exemple sur le cas de, de la DSL, donc un DSLAM, donc, DSL, donc un certain nombre d'abonnés, et ensuite on va interconnecter ces DSLAM entre eux par des liaisons, plus haut débit, hein, puisqu'on peut monter euh, à plusieurs gigabits par seconde, je ne l'ai pas mis ici, mais on, on est de l'ordre de, de plusieurs gigabits par seconde, et donc, bah, c'est ici, pardon, 10 gigabits par seconde, avec des taux d'erreur faibles, parce qu'on se retrouve là sur des technologies fibre optique, et une techno dominante, dans ces cas-là, c'est Ethernet. Enfin, dernier type de réseau, ce sont les réseaux qu'on appelle WAN, ou Wide Area Network. Et donc, les réseaux WAN n'ont aucune limite. Donc, ce sont des réseaux scalables. Donc, on peut mettre autant d'utilisateurs que l'on veut. On peut, donc, couvrir la distance que l'on veut. Donc là, on va avoir un provider. Et, donc, on va avoir des débits, alors qu'historiquement... Donc je vous ai mis 50 bits par seconde, ça c'était de Telex. Et historiquement, on peinait, parce qu'on avait des longues distances, donc à 2 par seconde. Donc si vous vous rappelez, l'année dernière, en commun, vous avez vu X25. Donc X25 est une technologie pour WAN, où ben, on passait notre temps à corriger les erreurs. Vérifier si c'était correct. Donc en ayant beaucoup de traitements, eh on n'arrivait pas à monter en débit. Et pourquoi on faisait beaucoup de traitements Eh bien, c'est parce que sur des liaisons longue distance, on avait beaucoup d'erreurs de transmission. Alors, les choses ont, ont changé depuis une dizaine d'années, et maintenant, on se retrouve avec euh, des... Euh, donc, grâce au progrès en particulier dans les transmissions sur fibre optique, on se retrouve avec des débits considérables. Je crois qu'on est arrivé, le record maintenant, c'est 36 terabits par seconde sur une fibre optique. Donc, on a de moins en moins de problèmes pour transporter l'information ici. Donc, on a peu d'erreurs, on a des gros débits. Donc ça, c'est une, une révolution historique, ce qui fait que le boulot d'étranglement, comme je vous disais tout à l'heure, s'est déplacé du cœur de réseau. Dans le cœur de réseau, vous, êtes, vous pouvez monter au terabit. Dans la maison, vous pouvez monter au mégabit ou gigabit, pardon, et par contre, l'accès reste l'endroit où on peine encore à, à aller vite. Donc voilà un peu la, la topologie. Alors, si on regarde les protocoles qu'on va utiliser, donc historiquement, Ethernet était une techno de réseau local, et progressivement, cette technologie a envahi à peu près euh, toutes les autres technologies. En ADSL, pour l'instant, vous avez un tramage qui peut être ATM, mais de plus en plus, on va passer vers Ethernet. Réseau métropolitain, c'est Ethernet. Et les cœurs de réseau qui étaient en FDH-DWM, eh vont avoir aussi au-dessus un tramage qui est Ethernet. Donc, on se retrouve avec une, un, un format de données de niveau 2 qui est... Euh, de plus en plus constantes dans les différentes technologies, ce qui facilite en particulier l'interconnexion de, de toutes ces technologies. Donc, voilà une classification alors. Donc là, j'ai déjà répondu. Alors quand c'est un peu vert, le fond, c'est à vous de, de répondre. Donc j'ai déjà répondu à cette question dans le cours. Donc, où était le bottleneck il y a quelques années Le bottleneck, pardon, c'est le bout d'étranglement. Donc, c'est l'endroit où on allait le moins vite. Donc, le one. Et maintenant, donc, on est au niveau de l'accès où c'est là où on a le, le moins de dé. Alors, est-ce que dans le futur. On va pouvoir, alors vous voyez, si je reprends ce, ce dé, ce délai, ce, le délai ici, on voit par exemple qu'on est aux alentours de 300 millisecondes sur des réseaux WAN. Donc, est-ce que dans le futur, on va pouvoir réduire ces délais Qui dit oui Qui dit, non Qui dit oui Qui soutient <coughs> 3, 4, 4 oui, tous à gauche. Qui dit non Donc l'autre côté, non, c'est une salle partagée. Donc la réponse est non, parce que en fait, les délais qu'on va avoir au niveau des, des réseaux One sont fortement liés à la propagation donc au traitement du signal et à la propagation. Et donc ça, ce sont des, des facteurs peut pas, sur lesquels on ne peut pas trop jouer, parce que ici, donc, la distance va être prise en compte. Alors je vous rappelle un, un, un schéma qui est, qui est important d'avoir en tête quand on, on fait du protocole. Donc c'est le temps qu'il faut pour... Euh, transmettre des données. Donc quand vous regardez le temps pris, vous avez deux facteurs. Un qui est le délai de propagation et un autre qui est la vitesse de transmission de l'information. Donc quand je monte en débit, alors sur des réseaux locaux, là où j'ai très peu de distance, donc le délai de propagation est très faible que j'ai 100 mètres à parcourir, donc on peut presque considérer qu'il qu est négligeable. Et par contre, le délai de euh, transmission, la durée de transmission, elle, eh bien, va diminuer au fur et à mesure que je change de technologie, et j'ai des technologies de plus en plus rapides. Quand je suis sur un Ethernet à 10 Mbps, je prends ce temps-là. Si je monte à 100 Mbps, eh bien, je prendrai un dixième du temps. Si je passe aux gigabit par seconde, je prendrai un centième du temps, ainsi de suite. Donc, en ayant des technologies qui me permettent de moduler de plus en plus vite, je réduis ici la vitesse, de, euh, donc le, le temps total pour émettre une donnée. Maintenant, dans les WAN, je peux monter au terabit par seconde. Donc, au terabit par seconde, le temps de 30... Le temps de transmission sera négligeable. Par contre, le délai de propagation, lui, restera un facteur important. Donc, au niveau de, de l'évolution des, des réseaux, eh bien, j'aurai toujours tant qu'on n'arrive pas à aller plus vite que la lumière. Eh bien, j'aurai toujours donc des. Euh, je ne pourrai pas trop monter en, en, en vitesse au niveau des. Watts, <coughs> Pire avec les fibres optiques, parce que le temps de propagation d'un signal avec une fibre optique est plus faible qu'avec du cuivre. Donc, euh, à moins de percer la terre, de traverser en euh, son centre, euh, sinon, il, faut, il y a toujours la, la distance d'un point Donc, euh, la vitesse de la lumière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aller plus vite. Donc, la distance, optiques. Je... Alors, on va gagner un peu. Parce qu'avec du switch optique, on va pas besoin avoir à reconvertir en électronique et repasser en optique. Mais c'est surtout pour avoir du débit. C'est-à-dire que le problème que l'on a, c'est qu'on sait très bien transmettre. On peut monter au, tera, au 46 ou 36 terabits par seconde. Par contre, quand on se retrouve derrière avec un routeur et qu'on passe en électronique, on n'arrive pas à traiter à cette vitesse-là. Donc l'intérêt de rester en optique, c'est surtout de faciliter la commutation et il y a une histoire de vitesse, mais il y a aussi une histoire de débit. C'est-à-dire que là, on peut envoyer directement le signal sans le retraiter, et donc on, on gagne parce que l'électronique est un boulot d'étranglement. Mais la, bon, la vitesse, le temps de propagation va être un peu meilleur mais euh, c'est surtout le nombre de paquets qu'on peut traiter à la demande qui va être beaucoup plus important. Donc là, j'ai un autre exemple. Donc ça, c'est un appelle vous verrez ça en reste 302 ce qu'on appelle la trace route donc j'ai tracé le chemin pris pour aller de télécom bretagne à un site web en corée et j'ai eu en retour le nom des équipements ici donc vous avez le nom des équipements alors le nom des équipements est intéressant parce que vous voyez ici dans le nom, par exemple, Renater, qui est un opérateur IP. Donc Renater, c'est le réseau national de la... qui permet d'interconnecter les universités et les centres de recherche. Donc on a ce réseau Renater. Ensuite, on a Géant. Donc Géant, c'est le réseau européen qui permet de connecter les universités et les centres de recherche. Internet 2, c'est un réseau qui fait la même chose aux États-Unis. Et ici, donc, on arrive sur euh, un réseau dont vous avez, avez KR quelque part. Eh bien, on peut penser qu'on est en Corée du Sud. Donc la question, c'est à partir de ça, et d'une information qui est donnée après, qui est le temps qu'on a mis pour arriver à Scooter, eh est-ce qu'on peut déterminer quel type de technologie on a derrière Du LAN, du MAN, du WAN, du Métropolitain Enfin, Métropolitain, c'est ou de l'accès. Le but, c'est par exemple, on a, à Brest, on a plusieurs DSLAM. Donc de, enfin, on prend en cas de la DSL. Donc la DSL, vous allez vous connecter à un équipement dans le central qu'on appelle un DSL, qui va gérer la partie donnée sur la ligne. Et ce DESLAM donc, va collecter les données venant de plusieurs utilisateurs. Donc maintenant, on va interconnecter ces réseaux entre eux pour ensuite aller sur le réseau IP d'opérateur. Et donc pour ça, on va faire soit une boucle optique qui va connecter tous ces, ces DESLAM entre eux et c'est ce à l'échelon d'une ville, d'un département. Et donc, c'est ce qu'on appelle un réseau métropolitain. Donc, petit à petit, on... On collecte l'information, puis évidemment, dans le sens, on l'éparpille vers le, vers le destinataire. Donc, si vous regardez les, les délais, donc, on peut avoir quelques, quelques idées sur, euh, sur les technos employés Et après, on a les pays. Donc, là, on est en France, on est au, en Angleterre, aux Pays-Bas, on est aux États-Unis. Donc au début, on a du LAN, oui, parce qu'on est, vous voyez ici, par exemple, on, on est sur une machine à Rennes, donc à Télécom Bretagne. Et ici, bon, on n'a pas d'information, mais ça, c'est aussi un routeur qui est, euh, qui est sur Rennes. Donc là, on est sur un réseau local pour aller de la machine sur laquelle j'ai fait les tests vers donc, son routeur de sortie là, on est sur des délais inférieurs à la mise. Donc on, on va très vite. Ah, il y a plusieurs solutions. Hein. On n'a pas toutes les infos, donc euh, on ne peut pas vraiment départager sur euh, tous les noms, tous les technos. Voilà. Donc jusqu'à ce qu'on va sur la terre. Alors, on peut soit... Ça dépendra de la technologie, c'est-à-dire si on reste au niveau 2 partout dans ce réseau-là, on, on dira qu'on a un réseau métropolitain. Bon, là, on monte au niveau 3, c'est-à-dire qu'on route de l'IP dans ce réseau, et donc c on a ici donc, un réseau WAN. Alors, bon, ça, donc, on peut choisir l'une ou l'autre des technologies. En fait, si on était resté au niveau 2, eh bien, on ne verrait pas les routeurs. Donc, euh, on pour, le trace route ne nous montrerait pas les, les équipements qu'on a au niveau réseau métropolitain. Donc là, on, on considère qu'on a du WAN et on est sur le réseau donc, de Renater, une infrastructure. Ensuite, on reste en WAN ici on est sur le réseau européen qui nous permet d'aller aux, aux Pays-Bas. Alors ce qui est intéressant de voir, vous voyez, c'est que les délais là sont relativement courts. On est sur Terre, on reste dans 7 millisecondes. Aller en Angleterre, puis aux Pays-Bas, Amsterdam, coûte, euh, donc nous revient à avoir 22 millisecondes. Et après on a un saut, et on passe de 22 millisecondes à 106 millisecondes. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici Eh bien c'est que l'on a quitté l'Europe et là on a traversé l'Atlantique en euh, 80 millisecondes. Donc ici on arrive, on traverse les États-Unis, on est sur la réseau Internet 2, donc là on passe de New York ou New York vers Chicago. Et là à Chicago, on arrive sur un nœud d'interconnexion des réseaux universitaires, et on passe sur le réseau coréen. Donc 180 millisecondes, ça veut dire qu'on est peut-être passé sur la côte ouest des États-Unis. Ça, c'est des hypothèses au niveau de l'augmentation du temps. Donc on est sur du one. Ensuite ici, on passe de 188 millisecondes à 300 millisecondes. Donc, ça veut dire qu'ici, on a traversé le Pacifique. Et ensuite, on est sur le réseau de l'opérateur euh, donc, coréen. Donc là, on reste sur les 300 millisecondes. Donc, on est sûrement sur une technologie WAN. voir, c'est peut-être un accès. C'est dur à dire. Et après, ici, vous voyez, les temps restent les mêmes. 295, ou 296. Donc là, on a quelque chose de relativement constant. Donc là, on arrive sur le LAN de l'université, donc est, où on pour aller sur le site web. Et on traverse 4 routeurs. Voilà. Donc vous voyez ici, on peut avoir une petite idée. mais bon. Ça donne une idée en tout cas des délais. Et on voit donc que la propagation est importante, évidemment, sur euh, les liens à longue distance. Donc, si vous n'avez pas le temps de noter, hein, je vous rappelle, sur le site web, vous avez euh, les slides avec Monsieur, les, les courriers. Monsieur Oui. Les produits... ou, euh... de... Alors, pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que dans les routeurs, on peut avoir euh, des files d'attente plus ou moins longues. Donc, si on arrive avec des paquets euh, et il y a déjà plein de paquets dans la file d'attente, on va avoir un délai plus important. Et donc ça, on peut voir à ce moment-là des variations dans le délai. Donc ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que le traitement de ces paquets est plus ou moins optimisé suivant les routeurs. Et donc, euh, en fait, j'envoie un paquet de, de, de, de tests vers ce routeur qui va me répondre. Et les routeurs, généralement, n'ont pas optimisé cette fonction-là. Ce qui fait que je peux avoir des délais plus importants en réponse ici que ce celui-là. Donc mon paquet va être... Là, il n'est pas vu comme un paquet de tests, il est vu comme un paquet normal. Donc, il traverse rapidement le routeur 13. Et après, il arrive sur celui-là et le temps de traitement sur cet, équipement et sur cet équipement de mon paquet de tests est plus faible. Donc, ça, ça donne juste une idée de, grande, euh, une idée de, de taille. Alors, normalement, quand vous faites un vrai trace-route, mais là, je vais simplifier, vous avez trois mesures à chaque fois pour chaque routeur. Donc, ça vous permet aussi de voir la stabilité. C'est-à-dire que vous pouvez voir... Donc si vous passez sur le 10 de 133 à 200, puis à 133, vous savez que votre routeur est chargé. Parce que la taille de la file d'attente varie. Si par contre ça reste constant et que ça diminue après, ben c'est sûrement parce que le temps de traitement de notre paquet de test est différent dans les autres.